Dans cette série consacrée au corian, plan de travail crédence, on va répondre à toutes vos questions en très bonne compagnie. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, bienvenue dans cette vidéo, cette série consacré au Corian. Alors, euh, cette matière-là, moi-même, je me posais depuis des années énormément de questions. Et cette série, j'ai mis euh, très, très peu de temps à l'écrire. J'ai voulu vraiment répondre à tous les points qui, moi, d'avoir m'étaient posés et que je me posais depuis des années. Je vous avoue que comme on est revendeur Corian, j'y avais répondu depuis des années, mais j'ai vraiment voulu écrire ça. Alors, on va commencer cette première vidéo en parlant des tâches. Et on est venu chez le spécialiste Corian, qui est un fournisseur à nous. Fabian de chez Modeco. Bonjour Fabian. Bonjour Thomas. Bienvenue dans cette vidéo. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Alors avec Fabian, avec toi Fabian, on va répondre à un crash test Oui. sur tout ce que les gens se posent au niveau du corian. Exactement. Euh, D'abord, avant de partir sur les tâches, parce qu'on sait que les tâches, c'est l'objet de cette première vidéo. D'abord, le corian, c'est quoi Donc c'est ce petit morceau-là que tu reçois en plaque. C'est quoi exactement C'est une pierre reconstituée, donc c'est un mélange de pierre et de résine. Donc deux tiers de pierre, un trihydrate d'aluminium et un tiers d'acryl, donc de résine acrylique. Le mélange fait, donne en fait c est, c est, c est produit, donc, euh, ce produit. Qui s'appelle le pain. corian. Le corian. On est d'accord qu'il y a plusieurs autres matières que, qui ressemblent au corian. Voilà, le voilà. corian est une marque de Dupont-de-Nemours. Le corian fait partie des solides surfaces. Voilà, tout à fait. Mais quand on dit, voilà, j'ai euh, quelque chose qui est euh, blanc, etc., qui est en 12 mm comme ici, ce n'est pas du corian, mais c'est la même chose. Pas forcément. Pas forcément. Voilà. voilà. Euh, donc ici, dans cette première vidéo, l'idée est de vous montrer, euh, les tâches qu'on peut faire sur un coriandre, parce qu'il y a un peu une, pour certains, une mauvaise presse au niveau du coriandre. Hein. Oui. Le coriandre est non poreux et ne tâche pas. Voilà, on parce qu'on retrouve, retrouve ça, on retrouve ça dans les, dans les, hôpitaux. On va faire des vidéos consacrées aux tâches, aux coups, Oui. À la chaleur. Suivez oui. ça dans les, dans les prochaines, dans les prochaines semaines. Euh, également tout ce qu'on peut faire avec le coriandre. Voilà, l'absence va... de joint. L'absence de joint, etc. Donc, on va partir sur les tâches. Allons-y. Alors, Fabian, d'ailleurs j'ai oublié de dire ton titre, Fabien Steleman. Merci. Euh, directeur oui. et fondateur de Modeco. Voilà, voilà co-fondateur. Co-fondateur de Modeco, voilà, donc c'est un atelier. Oui. C'est un vrai atelier, donc c'est-à-dire que vous recevez le corian que vous euh, travaillez, vous formez façonnez, etc. Ici, euh, à Borin. Exactement. Une magnifique région. Donc voilà, alors on va partir maintenant sur les tâches. Je te laisse un peu faire la démo de ce qu'un corian peut recevoir comme tâche dans une cuisine équipée. J'ai presque envie de te renvoyer la balle. Tu voudrais faire des tâches de quoi Allons-y. Ah le coriandre tache pas, déjà. D'accord. Il est non poreux, donc aucun produit ne va rentrer dans la matière. Impossible. Je ne vais pas en mettre de trop, on va le garder quand même pour après. Du ah vin voilà. rouge. Du café. Du vrai café. Ah oui, effectivement. Du citron. On peut même faire des mélanges si on veut. Aucun problème. C'est du thé. On Je... est, est d'accord que les gens sont bien sales là dans la cuisine. Donc a... tu, vas... tu vas à l'extrême de. C'est pour montrer. Alors, Je, vais vous... en... Je vais en faire encore une ici parce voilà. que là t'as carrément pris de la sauce tomate. Bien, pris acide, de la sauce hein. tomate. Ah, vraiment, c'est pour vous montrer. C'est les questions principales. Le thé, le café, la sauce tomate, le citron. Voilà, aucun problème. Ici j'ai du thé. Voilà, on a fait du thé. On ne cherche pas vraiment. Voilà. Le coriand en tout cas va résister à tous ces produits. Et tu voulais me montrer même ça L'indélébile. Voilà, vas-y. Je, je peux mettre Thomas DefiTech. Je vais mettre Défitec. Hein. Je vais mettre Defitec, hein. Comme ça, si ça ne part pas, <rire> ça veut dire que la table aura toujours l'inscription du magasin. Donc, Donc voilà, on a fait toutes les tâches qui sont dessus. Comment peut-on nettoyer ces tâches Alors, la majorité des tâches vont disparaître facilement avec un détergent ordinaire et un chiffon doux la majorité des tâches. Certaines tâches plus tenaces, comme le thé, le vin rouge, vont demander plusieurs passages à un produit ordinaire ou un produit type SIF, légèrement abrasif, va permettre également de faire partir plus vite certaines tâches. Il ne risque pas d'abîmer le coriandre Aucun problème. Tout ce qui est euh, là, vinaigre... Il, là, il est dedans ah, ici tient, ici, là, il est dedans. Ça ne rentre pas dedans, mais ça tient clairement. D'accord. Euh, on peut même utiliser donc des produits type crème d'argile. Voilà, ça fonctionne super bien parce qu'il est un petit peu abrasif. Donc le côté abrasif va aider à faire disparaître les taches justement un peu plus tenaces. Des produits mordants, de l'acétone, aucun problème. Forever product, c'est bien, on en a fait des vidéos, c'est des gens de chez nous hein, ça, c'est des carolos. Hein. Eh ben, on va commencer à nettoyer ces taches, c'est parti. Je vais commencer par le plus simple et le plus usuel. De l'eau claire, je vais même dire non savonneuse. D'accord. Voilà, on va enlever le plus gros, le plus gros. Je vais même là le, le tout café, le, coup, thé, le, café, thé, le voilà. thé, voilà. Donc ça, on va faire. Je vais te laisser reprendre une fois, puis je vais effacer pour montrer que donc effectivement, le café, le thé ont taché. La sauce tomate, bizarrement, mmh. moins. Alors, on regarde ici. Oui, en effet. La sauce tomate. Ah oui, ça c'est très clair. Par contre, c'est marrant, ça, la sauce tomate n'a rien fait. Ce stomac n'a rien fait, on voit que le vin rouge a quand même laissé une trace. Euh, euh, ça c'est le thé, c'est le thé, oui. et là c'est le vin rouge, rouge. c'est le café, c'est le café ça Café et citron. Café vin peut-être. Le, le vin rouge... Mais... Et le défité qui reste. Hein, donc, défité, euh... quoi, impossible d'avoir autrement. Ça, donc, là on est sur trois tâches les plus tenaces, on le sait. Oui. Le café avec un petit rond dedans, le thé et l'indélébile, mais par contre, le vin est parti très très vite. Oui. Maintenant, on est d'accord que euh, si on laisse la bouteille de vin au, sur le plan de travail avec la tâche, on arrivera peut-être à ce genre de tâche-ci. Donc oui. on va passer à ce moment-là au, au prochain produit. Voilà. Donc là, l'eau claire, on est parvenu à le ravoir. Alors, je prends un dégraissant ordinaire. Moi, je mets rien, je ne pas gaspiller non plus. On peut prendre alors, soit l'éponge douce ou même le verre de l'éponge. C'est vrai, on peut prendre Aucun le verre de l'éponge. Évitez d'appuyer trop fort sur une zone, vous allez la matifier. L'idéal, c'est de l'entretenir de manière, voilà, j'appuie légèrement. Des mouvements circulaires, c'est toujours mieux. Et voilà, garder une régularité en tout cas dans le geste et dans la surface. Alors je vois, je ne sais pas si on va voir à la caméra avec Benoît, mais on voit déjà que le thé reste encore un peu. En Par jeu. contre, le café est parti à 80%. Hein. Hop. Le sif fonctionne très, très bien. Je ne dis pas qu'on va l'avoir direct, mais on peut essayer. Je reprends éventuellement le verre de l'éponge. Hop, On essaye le défitec aussi. Donc on n'appuie pas, donc on laisse faire la J'appuie un peu. Il, oui. a encore, il a encore perdu un petit peu. Euh... Voilà. Il n'y a, a pas de règle, c'est un entretien ordinaire. Oh, je vais ah, rincer une fois l'eau claire. Donc là, on a perdu allez mon 40% du défi tech. Par contre, le thé, pour moi, n'est plus là. Je ne le vois plus. Le café, non plus. Je ne vois pas de traces d'éponge, etc. dessus. Effectivement. Non, non. Donc là, on a utilisé. Du cifre. Le, le, le, le, le rincer à l'eau, le produit dégraissant, on a utilisé le cifre pour aller un peu plus en profondeur. Il y a la crème d'argile. Crème d'argile, fonctionne très très bien aussi. On n'est pas obligé de faire toutes ces étapes, hein, c'est ce ce voilà, pour montrer chaque étape, hein, bien évidemment. C'est pour montrer vraiment que tout disparaît plus ou moins rapidement en fonction Selon. du produit qu'on va utiliser. Voilà, je vais essayer avec la crème d'argile. Hmm, ça part quand même. Ça part extrêmement bien. Oui, oui. Ouais. Crème d'argile fonctionne super bien. De nouveau, on ne pousse pas hein, parce que là, on voit que tu n'as pas du tout forcé euh, sur tes mains. Donc ici, vraiment, on aura presque plus de tâches. Mais bon, on est allé aussi à la délébile sur une table. Hein. Oui, oui. On a été très loin hein, dans la démo. Hein. Eh ben, à 90%, il est parti. Il reste le T, le E et une partie du C. Donc ça voudrait dire que si même on passe une deuxième fois la crème d'argile, on pourrait l'avoir. Oui. Mais tu as voulu montrer la dernière étape, qui est voilà. celle que personnellement je ne connaissais pas. Tout à en fait un dissolvant à ongles. Dissolvant. De l'acétone. De l'acétone. Voilà, on peut prendre des produits vraiment mordants. Aucun Le ne risque rien à ce moment-là. Il risque rien. Attention, ne laisse pas agir l'acétone pendant un week-end. On est bien d'accord. Parce que tu mets de la javel dans l'évier coriand, après... 16 heures d'exposition, ça peut commencer à décaper la matière. Fait. Donc, toujours nécessaire, bien entendu, de bah, nettoyer et de rincer abondamment à l'eau claire parce que ce sont quand même des produits plutôt agressifs. J'aurais jamais osé l'acétone. Ça, franchement, c'est un produit qui est vraiment résistant. Après tout ce qu'on vient de faire sur cette table, on est rentré à la normale. Ceci clôture. Et encore merci Fabien. La première vidéo de cette série sur le corian pour un peu euh, démystifier, casser un peu le mythe du coriandre toute tâche dessus. Oui, clairement. En tout cas, c'est pas vrai. <rire> voilà, on sait les nettoyer. On ne fait pas ce qu'on veut, mais en fait, techniquement, sur aucun plan de travail, on fait ce qu'on veut, ça n'existe pas. Si on prend l'exemple de la céramique, ben, il faut faire attention au coût. Si le coriandre, ben, effectivement, il ne faut, il faut pas non plus tâcher tout ce qu'on veut. Mais en fait, on sait en tout cas le ravoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.